Salut, salut, ici c'est Rex Potam et nous voici partis pour une nouvelle vidéo euh, sur un, un format un tout petit peu différent de d'habitude. Euh, Aujourd'hui, je vais te présenter un outil que j'utilise régulièrement, c'est ce qu'on appelle le Tonetz. Voilà, donc, je te montre, ceci est dessiné rapidement comme un cochon et avec des ratures, ça c'est un Tonetz. Je suis parti d'un Tonetz. Parce que l'idée qui est sous-jacente, c'est aussi de revenir en euh, mi mineur, qui est donc la tonalité du morceau. Euh, le tenets, je suis parti de ça. Euh, voilà, je ne sais pas si on le voit bien, on verra. C'est celui en vert. Euh, avant toute chose euh, bien entendu je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour continuer à recevoir mes prochains épisodes et à mettre un petit pouce vers le haut si cet épisode te plaît euh, ça va être un format un petit peu plus court que d'habitude euh, dans le sens où c'est pas un live pour le coup je vais essayer de prendre une forme un petit peu plus didactique euh, pour traiter de ce sujet bien précis qui est donc le tenet euh, qui est un outil euh, utile pour la composition euh, voilà, même en dehors de connaissances de solfège, c'est quelque chose de suffisamment basique pour être utilisé euh, voilà, sans grande connaissance théorique. Euh, alors, le tenet, qu'est-ce que c'est Donc euh, on va passer un petit peu sur l'histoire, hein, c'est quelque chose qui remonte un petit peu au XVIIIe siècle et qui a été formalisé plutôt vers le 20e siècle, euh, sous sa forme actuelle. C'est quelque chose qui est basé sur la, le cycle des quintes. La quinte étant, comme tout le monde le sait, <rire> n'est-ce pas La deuxième harmonique, c'est-à-dire que bah, la première harmonique, c'est l'octave. C'est quand tu divises une corde en deux. Et quand tu la divises en trois, la troisième division, c'est la quinte. La quatrième étant la tierce, etc. Euh, et la septième, pour, euh, si, on, si on continue les divisions. Euh, donc, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est un peu à la base de notre musique, euh, parce que la quinte, c'est vraiment l'intervalle la, la, le plus stable qui soit. Euh, et on va parler aussi des tierces, puisque dans le, le tonnette on a non seulement les quintes, mais les tierces. Alors, euh, deuxième petit rappel sur le, le cycle des quintes, d'un point de vue solfégique, quand tu passes d'un accord... Euh, à ce qu'on appelle sa dominante, c'est à dire euh, l'accord basé sur la quinte du premier accord, euh, tu as un changement d'armure qui est de exactement plus ou moins une altération, soit plus ou moins un dièse, soit plus ou moins un bécart, euh, et c'est un peu de cette façon là euh, que souvent dans mes vidéos tu m'entendras on est loin ou pas loin euh, d'un point de vue harmonique, euh... Par exemple, le do et le do dièse sont très proches sur le clavier, mais harmoniquement, ils sont très, très, très loin. Euh, par contre, do et sol sont très proches hein, sur le clavier. Euh, sur le clavier, donc si je vais sur mon clavier, le do, il est là. Donc c'est zéro euh, altération à l'armure. Si je passe en sol, donc il y a un fa dièse. Et je reviens en Do, Je suis passé par sa septième, mais bon, l'idée c'est ça, c'est que tu as un déplacement qui est court. Parce que tu rajoutes juste un seul dièse, un fa dièse. Pareil quand on passe en fa. Fa, qui a donc un si bémol, une seule, une seule altération, donc un bémol. Euh, donc tu verras sur le cycle des quintes, quand tu descends d'un côté, tu as tout des dièses, quand tu descends de l'autre côté, tu as tous des bémols. Je ne vais pas en dire plus. Euh, le tenet, lui, se représente en deux dimensions quand on prend une feuille, mais en fait la, la théorie, enfin c'est plus hein, quelque chose en trois dimensions, c'est un tore, donc un donut, euh, sur lequel tu vas coller ta feuille, mais euh, pour faire simple on l'utilise en deux dimensions, euh, ça nous permet de gribouiller dessus, c'est un peu l'idée de, de cet outil là, c'est de l'écrire et puis de, de gribouiller, enfin de, de pouvoir, euh, pouvoir l'utiliser d'une façon assez euh, physique. Euh, alors, le tonnette, comment ça se représente Ça se représente euh, par euh, donc euh, trois axes, en fait, c'est pour ça que c'est en 3D. Hein. Tu as l'axe des quintes, tu as l'axe des tierces majeures et tu as l'axe des tierces mineures. Euh, les quintes, eh ben ça va tout droit, donc ça reprend le cycle des quintes et on va tout droit. Euh, si on descend dans ce sens-là, ce sont les tierces majeures, et si on descend dans ce sens-là, ce sont les tierces, mineur euh, donc ça donne les trois axes du tonnet. on va le dessiner ensemble tu vas voir que c'est pas très compliqué euh, bah tiens faisons le tout de suite donc on va dessiner le tonnet. Euh, la première chose la plus simple c'est une feuille blanche voilà donc qu'est ce que je vais faire je vais commencer par, dessi par euh, écrire donc ben les quintes donc la droite Il euh, faut que je me mette en inverse vidéo voilà donc Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Donc, ben voilà, ça m'a l'air un peu plus visible. Donc, voilà la chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ben, déjà, on va tirer les traits, hein. Donc, c'est l'axe horizontal, ce sont les quintes. Voilà. Ok Bon. Euh, Qu'est-ce qu'on a On va prendre la ligne du dessus. Alors, la ligne du dessus, on fait des triangles. Donc, on fait des triangles. Euh, donc, on va monter, euh, on va partir du fa. On va monter du fa, on va monter au-dessus. Donc, il s'agit de sa tierce mineure, n'est-ce pas Donc, ce sera un la bémol. Et pareil, c'est reparti la B. Si. Et une fois qu'on arrive au Si bémol, on prend sa quinte au-dessus qui est un Fa, Fa, Do, Sol, etc. Donc tout va bien au-dessus... Enfin, tu vois bien, non, mais je vais te montrer. Tout va bien que de Fa à la bémol, on a une tierce donc mineure, et ce qui est intéressant c'est que de do à mi bémol tu as aussi une tierce mineure, par contre de do à la bémol, tu as une tierce majeure n'est-ce pas donc euh, si on veut commencer à être un peu utile qu'est-ce qu'il soit un peu utile notre tonnette on va faire la même chose en dessous et du coup on va descendre sur une tierce majeure, donc ce sera le la en dessous du fa donc la mi si et au-dessus du si, c'est un fa dièse, fa dièse, do dièse, sol dièse, etc. Donc pareil, hein, je retire les traits. Il en existe des imprimés, hein, tu trouveras ça facilement sur le net. Mais moi je le fais à la main parce que de toute façon, généralement on a besoin d'un petit chemin. Là j'ai deux étages de triangle, des fois il en faut un troisième si on veut commencer à faire des choses compliquées. Mais rien qu'avec ça, on peut déjà faire des choses intéressantes. Voilà, le temps qu'il fasse la mise au point, on est bien. OK Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Pourquoi j'ai dessiné plein de quintes comme ça, et puis avec des tierces de tous les bouts euh, que... bon, Déjà, quel est l'objectif du tonnette, en fait L'objectif du tonnette, c'est de faire des progressions d'accords, donc de partir de la tonique, et par le biais de petits jeux, dans les triangles, de revenir sur ta tonique. Et la deuxième utilisation du tonettes, et ben c'est un petit peu plus général que ça, c'est-à-dire qu'au lieu de revenir sur la même tonique, c'est de faire des modulations, c'est-à-dire partir d'une tonique et l'arriver sur une tonique d'un autre accord, donc on se retrouve ailleurs. C'est quelque chose qui est utile, notamment pour ça, pour les modulations et les transitions d'une partie à l'autre, qui peuvent être dans des tonalités différentes. Alors comment on va utiliser ça euh... Tiens, on va déjà présenter, avant de, de faire ces constructions-là de chemin, on va présenter les accords. Alors les accords, il y a trois types d'accords. Il y a les accords diminués. Donc les accords diminués, ce sont deux tierces mineures successives. Si je prends par exemple le si la, si je regarde sur mon dessin, mon euh... ce... la, là, mon la, là, là, tu vois, la, do, bémol. Donc ça, c'est un accord diminué, LA, LA, DO, MI bémol. Ok Si maintenant tu veux un accord mineur, un accord mineur, c'est par exemple, toujours sur mon dessin, DO, MI bémol, SOL. DO, MI bémol, SOL, euh, ben voilà, hein, Do, Mi, Bémol, Sol, c'est un accord mineur. L'accord majeur, lui, il est, si on part toujours du Do, Do, Mi, Sol. D'accord Donc ça, Do, Mi, Sol, c'est juste une évidence, c'est un accord majeur. Et pour finir, tu as les accords augmentés. Par exemple, si je pars du La bémol, La bémol, Do, Mi, tu vois la bémol. Pardon. Voilà, d'accord, augmenté. Ok, donc ça c'est la représentation. Alors on va s'arrêter. Euh... Non, tu as quand même d'autres représentations qui sont aussi intéressantes. Ce sont les représentations des septièmes. Euh... Bon, je vais pas te les montrer sur le dessin. Rapidement, euh... tu as la dominante. Qui a envie de se résoudre, n'est-ce pas tu as l'accord de septième mineur et à l'inverse t'as l'accord de septième... Pardon, oula, oh c'est pas une septième ça Voilà, une septième majeure. Euh, voilà, pour en finir avec cette représentation des accords. Mais en fait, ce qui va nous intéresser, c'est plus que les accords, c'est les triades régulières qui sont les accords majeurs et les accords mineurs qui forment des triangles, et notre idée, ça va être de se balader dans ces triangles-là. Alors, les progressions d'accords. La base. La base de 90% de la musique populaire, la musique rock, de la musique de, voilà, de ce type-là, euh, c'est 1, 5, 6, 4. 1, 5, 6, 4. Et on revient sur le 1. Dans le tonnette, où est-ce qu'on va aller voir euh, bah tiens, je vais, les, je vais les écrire. Si par exemple mon accord, c'est un accord de do. Partir sur un bon vieux do majeur. Alors tu remarqueras, hein, la tonique, c'est toujours la gauche du triangle. Donc mon do majeur, il est là. Si je sors les trucs classiques. Donc je descends d'une quinte. Hein, J'ai mon Fa majeur. Donc c'est l'accord de quatrième degré. Descendre d'une quinte, c'est comme si tu montais d'une carte. C'est voilà. Euh, toujours la même idée que ça tourne en rond. Hein. Euh, et au-dessus, bah, tu as le Sol. Donc tu vois. Do, Fa, Do, Sol. Et bien entendu. Il reste notre... Alors, convention, hein. les accords majeurs sont en rouge, les accords mineurs sont en bleu. Les accords majeurs sont en majuscule, les accords mineurs sont en minuscule. D'accord euh, Donc voilà, j'ai rajouté mon petit La mineur ici, n'est-ce pas On le voit, j'espère. Euh, donc avec ça, ben, tu crées... Hein, voilà, des cheminements classiques en musique euh, où tu cherches pas trop à faire compliqué. Euh, ce n'est pas forcément un défaut, hein. ce n'est pas du tout ce que je dis. Hein. Euh, la musique peut être très simple et très, très jolie, parce que l'harmonie, ça n'est qu'une dimension de la musique. Mais bon, restons donc là-dessus. Euh, donc dans un tonnette, euh, comment on va utiliser ça d'une façon un peu plus élaborée euh, on va sortir un petit peu de ce schéma là, 1, hein, 4, 5, 6, et euh, aller chercher des choses un petit peu plus compliquées pour pouvoir aller chercher plus loin. Alors, on va pas vraiment faire compliqué, on va commencer par les choses les plus simples. Je vais rallonger un tout petit peu mon schéma, parce que là je suis un petit peu court. Euh, là, je vais faire quelque chose de simple, encore une fois hein, avec le tenet, ça fait simple. J'ai voulu entourer mon, mon dos. C'est-à-dire que j'ai repris, tu vois, le là, il est là, mais il est aussi là. Donc je ne me suis pas embêté, j'ai repris mes deux notes, mes deux. Oui, mes deux notes là qui manquaient. Je les ai remises en dessous. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec ça On va entourer notre dos. Euh... Voilà. Voilà. Donc là, j'ai entouré mon do, tu vois mon do majeur, donc j'ai trois triangles autour où tu passes par des arêtes, donc c'est ça un peu les progressions les plus simples, c'est une progression où tu as deux notes qui restent identiques, et la troisième seulement bouge, tu vois, donc de do à majeur à do mineur, de do à la, et de do à mi mineur. Euh, bah on va on va voir un petit peu ce que ça donne au, au piano. Hein. Donc mon Do majeur. Je vais passer à Do mineur. Donc, ce qui change, bah, c'est le Mi. Hein. Tu vois, la troisième note, elle change. Voilà. Donc là, j'ai gardé Do et Sol. Voilà. Donc tu vois un petit peu... Ça, c'est la première façon de changer. La deuxième, c'est de passer de Do à La mineur. Donc c'est ce qu'on appelle sa relative. Alors là, elle a un nom. Pourquoi Parce qu'elle partage quelque chose de très important avec, euh, avec Do majeur. Elle partage la même armure. C'est-à-dire que Do majeur, c'est ça. Toutes les blanches, hein, pour le coup, il n'y a pas d'altération. Et Do mineur, c'est ça. Même notes blanches. Euh, donc on passe de Do à La. Alors j'ai envie de te la montrer autrement. Je vais, je vais te montrer Do majeur à La, mais avec un premier renversement. Pourquoi Qu'est-ce qu'on voit là On voit que donc Do et Mi sont communs, et que la troisième change ici. Troisième transformation possible, Do à Mi mineur. Donc pareil, qu'est-ce qui est commun Qu'est-ce qui est commun C'est Mi et Sol. Tu vois, donc la troisième note change. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces trois transformations C'est que la troisième note fait une transition d'un demi ou d'un ton, c'est-à-dire que c'est à chaque fois conjoint. Donc soit on a un demi-ton, comme de Do à majeur à Do mineur, ou bien de do majeur à mi mineur ou bien d'un ton complet si on passe de do à la do majeur à la mineur donc ça permet non seulement d'avoir des progressions d'accords mais aussi d'avoir des progressions mélodiques ou inversement si tu as une mélodie ça te permet de poser des accords en dessous qui ont un sens ça peut être utile ça aussi euh, alors ces transformations là elles ont un nom ce sont les transformations qu'on appelle PLR. Donc P, c'est quand tu fais le changement de majeur à mineur des deux frères. L, c'est quand tu fais la transformation sur les relatives. Et R, ben, c'est la troisième. Euh, je ne connais pas son nom, c'est R. <rire> euh, alors, comment on se sert de ça donc là, je l'ai montré en majeur, hein, c'est la même chose en mineur. Alors, si on veut aller plus loin, la deuxième série de possibilités qui t'offre à toi, donc c'est de ne plus passer par les arêtes, mais de passer par les pointes du triangle. Alors, euh, mathématiquement, hein, pour passer comme ça, c'est comme si tu faisais plusieurs, euh, plusieurs euh, mouvements en passant par plusieurs triangles, simplement au lieu de faire tous les arrêts, et eh ben tu vas direct. Euh, par exemple, une progression qui est relativement simple. Donc c'est les flèches vertes. Euh, je mettrai les schémas à l'écran. Euh, c'est les flèches vertes. C'est celles qui vont, euh, ben typiquement, ben on va la dessiner. On va la dessiner. Euh, la plus. Ben on retrouve les classiques, hein, encore une fois. Hein. Euh, si on prend Passer de DO à FA. On passe par une pointe. c'est cette flèche-ci. Là, Toi. DO, FA, DO, FA. Donc c'est une transformation euh, qui passe par la mineure sans passer par la mineure. Donc c'est une transformation RL. RL. Pareil pour aller en sol, donc pareil tu passes par la pointe, hein, voilà, donc c'est sa, sa cousine, transformation LR. Et tu as des transformations un tout petit peu plus chiadées, qui sont celles qui vont nous amener à Fa mineur ou bien à Sol mineur, qui ont en fait mathématiquement, ce sont des RLP et des LRP, c'est-à-dire que non content de... Enfin en fait, au lieu de faire deux transformations, tu en fais trois, tu en fais deux, suivi d'un changement de... de mode. Un changement de mode. Donc par exemple, passer de DO à FA mineur, ça se fait plutôt bien si tu regardes. DO à FA mineur, Donc la note commune, c'est le DO. D'accord Si je remonte sur le clavier... Do Fa mineur Pareil pour le Sol Pardon Donc là la note commune c'est le Sol D'accord euh, Si je veux rester dans Bien montrer que le Sol reste là Donc ce que tu entends là On est déjà un tout petit peu plus loin On n'est plus dans la même... Euh quelque part, ça va être une façon de s'échapper de la tonalité, c'est que non seulement tu changes, enfin tu sors du classique, tu, so tu changes en, en, en changeant de mode, en fait, donc c'est là, quelque part, la modulation, entre guillemets, euh, je ne sais pas si le terme vient de là, ce n'est pas garanti, mais euh, c'est un peu l'idée, et j'ai envie de dire, quand tu écris cette euh, transformation, qui est donc une LRP, une URLP, ben, le P c'est du PEPS. Voilà, c'est la transformation de mode. Euh... C'est ce qui va rapporter un tout petit peu de... de peps. On a vu les quatre faciles. Maintenant, on va en voir des quatre un tout petit peu plus difficiles, dans le sens où elles sortent un tout petit peu plus de ta tonalité. À chaque fois, on passe par une pointe, mais on prend des détours de plus en plus lointains. N'est-ce pas euh, L'idée, elle est là, c'est qu'on va apprendre quelque chose... Je vais essayer de faire de l'orange, mais comme je n'ai pas de stylo orange, c'est pas garanti que ça fonctionne. Donc ça fait une couleur un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je les redessinerai à l'écran de façon un peu, plus, un peu plus jolie. Mais comme j'ai fait que des traits droits, on ne voit pas bien que ça passe par les pointes. <rire> Donc voilà. Tu vois un petit peu les, les nouveaux schémas que j'ai, les nouvelles flèches que j'ai rajoutées. Euh, donc ce sont des transformations un petit peu plus intéressantes euh, Ce sont les PLPR, LP et RP euh, Et enfin, il en reste une il en reste une. Alors celle-là, attention, attention, attention, c'est l'étoile Donc je dessine celle-là avec une flèche rouge C'est-à-dire qu'il y a des milieux qui se sont très enfoncés quand tu fais ce genre de choses Notamment les classiques les plus anciens euh, par contre, il y a des milieux modernes où c'est tout à fait toléré, voire encouragé. Euh, donc c'est la flèche là qui va de Do majeur à Do dièse mineur. Euh, Qu'est-ce qu'elle a cette flèche là Si tu regardes bien, en fait, là tu as un axe horizontal, là tu as un axe horizontal. Tu vois, donc on a deux notes qui changent en gardant une quinte entre elles. C'est ce qu'on appelle une quinte parallèle. Il euh, y a des endroits où c'est vraiment pas toléré. Pourquoi Bah écoute, t'entends Si tu prends les accords individuellement, bon, un do dièse mineur, c'est rien vilain. Maintenant, on efface tout et genre, hein, oublie ce que j'ai en a écouté et maintenant on fait un do majeur. Donc ça, ça va bien. Donc on a vu que ça, ça allait bien, et on a vu que ça, ça allait bien aussi. Donc les deux vont bien. Ce sont deux accords qui sont tout à fait simples, tout à fait corrects, tout à fait envisageables dans un certain contexte. Mais, oh là, pardon. Successivement, il, c'est brut de décoffrage. Euh... Tu sens qu'il y a quelque chose d'à la fois de puissant, d'à la fois de... de brut, et euh, à la fois qui colle pas tout à fait, quoi. Donc c'est ça, c'est ça, c'est la quinte parallèle. On l'entend là. Euh, à éviter, si tu veux faire du classique, à surveiller dans les autres milieux. Euh, voilà, parce que... Parce que voilà, ça ce son là. On va pas... On va pas en parler plus que ça. Euh, donc maintenant, quelle est l'idée C'est de prendre bah, deux tenettes. Hein. Toi-même, tu fais ton dessin. Tu repars de ça. Et l'idée, c'est bah, soit tu fais une progression. Si on prend par exemple... Je vais faire une progression d'accord en restant en Do majeur. Qu'est-ce qui est faisable Et qu'est-ce qui n'est pas faisable On va dire qu'on reste en classique. Il n'y en a qu'une qui n'est pas faisable, c'est la descente verticale. De pointe à pointe. Euh, pourquoi Parce que c'est la quinte parallèle. Donc, on va éviter ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre bah, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Je vais partir de do. Je vais aller sur le sol, par exemple, majeur. Euh, je vais passer en sol mineur. Ensuite, je vais passer en mi bémol majeur, la bémol majeur, fa majeur, do majeur. Donc tu vois, voilà. Je me suis fait un petit dessin avec. Euh... Est-ce qu'on le voit bien Oui, on le voit bien. Je me suis fait un petit dessin euh, avec toutes des petites flèches pour faire ce joli tracé. Euh, donc, Do, Sol, Sol mineur, Mi bémol, La bémol, Fa. Fado, c'est abrupt, hein, c'est une cadence plagale, euh, c'est un peu le Amen, euh, c'est comme ça que c'est perçu. Mais voilà, ok, ça c'est une suite, par exemple j'essaierai, euh, si j'y laisse encore un petit peu de temps sur la vidéo, euh, j'essaierai de, de faire une petite mélodie qui va là-dessus et qui serait construite à partir de ce là, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, euh, voilà ce qu'on peut faire avec le tennis, voilà ce que je voulais te dire. Et maintenant, bah écoute, prends tes feutres et à toi de jouer. Ciao ciao